Bonjour tout le monde. Euh, il est 11h, h 1 même, donc on, on va démarrer sans trop, trop tarder. Euh, merci à ceux qui ont déjà pu se connecter. J'espère que le son euh, va être correct pour tout le monde. On, ce qu'on qu qu s'est dit, c'est que pour assurer une, une meilleure fluidité, on allait probablement au fur et à mesure des prises de parole couper nos caméras respectives de manière à s'assurer que vous entendiez le plus important, que vous entendiez ce qu'on qu doit se dire. Euh, voilà, donc c'est un nouveau webinaire euh, co-organisé par Inlead euh, avec la participation de Google et de la compagnie des familles qu'on qu vous propose aujourd'hui. Euh, moi, j'introduis juste euh, et puis je laisserai la parole très rapidement euh, à nos intervenants pour parler donc, de l'évolution des parcours clients et de la communication digitale multilocale, avec un, un sujet, pour le coup, plus que jamais à l'ordre du jour au vu de, de, de l'année qui vient de s'écouler. Euh, tout de suite après, donc, Caroline Gagliaguet va prendre la parole. Elle est donc Agency Development Manager chez Google France, ce qui veut simplement dire qu'elle est responsable... Euh, des partenaires-agences, euh, euh, comme Inid. qui l'une de nos interlocutrices principales euh, chez Google. Euh, Christophe Enaf, ensuite, prendra la parole. Il est Key Account Manager euh, chez EMI, donc il s'occupe de euh, proposer et développer des, des stratégies de marketing digital local pour certains de nos clients, euh, qui sont ensuite euh, bah, déployés sur, sur les différents canaux euh, de visibilité que nous proposons. Et Caroline Biel, qui nous euh, fait le plaisir de, de participer, de témoigner surtout, euh, est responsable réseau de la compagnie des familles, un réseau de garde d'enfants euh, qu'elle vous présentera du coup euh, à la fin de, de ce webinaire. Voilà, je pense que je vais tout de suite laisser la parole à Caroline de Goubel. Absolument, merci Claire. Hum, je vais aussi pouvoir certainement partager mon écran. Eh bien, que vous devriez voir maintenant. Euh, J'espère. Bonjour à tous. Merci beaucoup, pour euh, Claire, pour l'introduction. Euh, bienvenue dans cette première partie du webinaire. Donc, euh, comme Claire vous l'a dit, donc, je m'appelle Caroline, je travaille chez Google euh, en tant que responsable du développement d'agences digitales partenaires, dont fait justement partie Indeed. Euh, entre autres avec qui on est aujourd'hui. Et puis, euh, et puis pour cette première partie de Béobina, ce que je vous propose, c'est de partager avec vous quelques chiffres et tendances qu'on a pu observer concernant les différentes activités en ces temps de crise, en ces temps difficiles. Et puis, les leçons apprises lors du premier confinement, euh, certainement à reproduire totalement ou partiellement dans l'année euh, 2021 qui vient. Également, vous partagez un petit peu notre vision de l'importance des stratégies digitales omni là où vous allez pouvoir lier votre activité magasin et digital. Et puis, pour pouvoir en garder le cap aussi sur 2021, et puis vous n'en voudrez pas, on fera un rapide point sur comment est-ce que Google peut vous aider à renforcer ces, ces stratégies à travers aussi votre partenariat avec Inlead. Si ça vous va... Euh, je, voilà, on a passé une année 2020 à relativement imprévue en hein, tous, déstabilisante dans nos business respectifs, avec des résultats différents de ceux initialement projetés, certainement. Alors parfois plutôt positif, mais souvent plutôt dans une difficulté. Mais là où les indicateurs sont relativement unanimes, c'est que les acteurs du web ont vraisemblablement bien tiré leur épingle du jeu. Le confinement nous a forcé à digitaliser un maximum de nos opportunités, à tirer profit de cette source de croissance inespérée, si je puis dire, quelque part, et puis à avancer dans nos développements digitaux. Euh, plus 17% de business en e-commerce pour 2020 à fin, fin du troisième trimestre, et plus de 2,5 millions d'e-consommateurs depuis le confinement. Donc, ces chiffres ils sont euh, extrêmement significatifs et ils nous amènent à certainement réfléchir encore davantage à la place que peut prendre ce canal de distribution, euh, quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Euh, forcément, par la nature de votre business model, parce qu'a priori, euh, vous auriez plutôt une, une, une, un business tourné autour de l'enseigne franchisée, euh, ce serait de vous positionner face à des enjeux tels que euh, quel positionnement national pour le digital et versus qu'est-ce que ça peut avoir comme impact et qu'est-ce que ça peut apporter aux enseignes localement. Et puis, une question encore plus grande encore, j'imagine, euh, c'est comment convaincre vos collègues qui sont responsables d'enseignes de l'apporter de l'investissement du digital au niveau local. Et avant d'y répondre, euh, je fais une petite parenthèse sur l'événement majeur de e-commerce qui nous attend. Alors, est-ce que ce sera demain, la semaine prochaine ou vendredi prochain en fonction des enseignes C'est ce fameux Black Friday qui, euh, grâce à la presse, est, euh, est très relayé aujourd'hui, médiatisé. Et du coup, ça en fait un, vrai, un véritable événement euh, de e-commerce. Et dans certaines enseignes, euh, les marques ont déjà, d'ores et déjà transformé ce, ce, cet événement en Black Week, donc en semaine noire plutôt qu'une seule journée. Et ça fait déjà état de performance euh, supérieure à celle de l'année dernière. Donc, on est plutôt sur une, sur une croissance de cet événement. Et les chiffres qu'on a souhaité partager avec vous là, juste à titre d'échange, parce que bon, les changements de stratégie, ce sera vraisemblablement pour l'année prochaine. En interne chez Google, on observe euh, plutôt des courbes d'augmentation de ces recherches en France concernant Black Friday, euh, supérieures à 50%. Et on entend aussi beaucoup de professionnels, quelle que soit la verticale métier dans laquelle vous êtes, nous dire que, grâce, alors euh, permettez-moi le mot, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire grâce à cette crise, mais en tout cas, euh, via cette crise sanitaire, euh, on, on, on prend l'expression de « on a gagné 6 ans de digital en l'espace de 6 mois ». Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez en, chiffre un tête, en, un, en tête un chiffre pardon, qui ne me paraît pas inintéressant, euh, en France, on a à peu près 30% plus ou moins de PME, donc sites de commerce de proximité, qui ont un site internet, une activité digitale, compte près de 70% en Allemagne. Donc le digital, c'est un vrai vrai sujet chez nous. Euh, et finalement le point positif de cette année un peu particulière c'est qu'on va pouvoir en tirer des leçons très claires sur le besoin fondamental de prendre des décisions et de les anticiper afin qu'elles puissent avoir un maximum d'impact et à ce jour personne ne sait encore ce que va nous réserver 2021 a priori, personne n'a de boule de cristal même si on commence à avoir j'imagine un peu de perspective mais néanmoins les personnes dont c'est le métier qui nous prédisent euh, un retour à notre vie normale à minima pas en première partie d'année et l'idée c'est de se dire que comment est-ce qu'on se plonge dans une réflexion autour d'une stratégie digitale qui tient la route pour 2021 avec en renforçant davantage encore cette, ce qu'on a pu faire cette année et de continuer à maximiser la création de valeur pendant cette période euh, et j'imagine que vous pourrez peut-être d'accord avec ça alors vous allez me dire quelles leçons euh, on peut tirer ou quelle direction on peut prendre pour l'année prochaine. Et nous, au vu des résultats de, du digital en 2020 euh, et en mettant aussi, euh, parce que c'est important, en perspective l'opinion publique euh, sur euh, les commerces de proximité et l'importance des magasins physiques, euh, comme invoqué en intro, nous, ça nous paraît assez indispensable de s'attacher encore davantage au sujet de l'omnicanalité. Donc Concrètement, un canal ne peut pas en remplacer un autre. Euh, la vie serait certainement bien triste sans commerce physique et sans commerce de proximité et probablement aussi moins confortable ou moins pratique sans le commerce en ligne. Donc, ça nous paraît très judicieux de travailler conjointement ces approches et ensemble de gagner en efficacité. Donc, à travers cette slide, les deux sujets que les deux chiffres hein, qu'on peut mettre un peu en avant, c'est bien sûr, premièrement, l'essor du click and collect qui a véritablement explosé pendant le confinement et ça paraît assez logique étant donné que c'est un bon compromis entre le digital et le physique. Et si ça correspond à votre business model, parce que vous pouvez avoir des niveaux de service ou plutôt des produits, c'est un premier point à mettre dans le top, de votre stratégie, euh, le top de votre stratégie digitale. Sans aucun doute, le deuxième sujet, ce serait l'essor significatif de la vidéo. Terminer le temps où la vidéo, c'était regardée que par des jeunes, avec du contenu euh, franchement limite, Désormais, maintenant, toutes les catégories d'âge consomment de la vidéo sur Internet euh, pour savoir comment changer une roue, pour comment faire une recette de cuisine ou encore regarder une conférence, par exemple. Je vais vous donner un chiffre. 93,7% des Français de 25 à 49 ans ont regardé une vidéo sur Internet au cours du dernier mois. Ça fait 18 millions de Français. C'est assez surprenant. Hein Et la moyenne, c'est 38 minutes chaque jour. Donc... Euh, la preuve de la consommation de la vidéo, c'est un réel tournant dans le digital et il nous semble qu'il est important de le prendre en compte dans sa stratégie de 2021, au-delà de. de au euh, mais au-delà de ça, euh, dans le domaine de la publicité et notamment du digital, il y a un discours qui n'a pas changé. Euh, c'est que dorénavant, il n'est plus question d'inonder les consommateurs de publicité euh, sans avoir un objectif précis, à part si vous avez euh, bien sûr un budget très très confortable de communication et on sera ravis. Hein. Mais a priori, pour les entreprises qui doivent faire des choix dans leurs investissements en marketing, il est de plus en plus crucial de bien réfléchir à comment véhiculer le bon message aux bons consommateurs et au bon moment. Et si, euh, et si ça, vous faites partie d'enseignes euh, franchisées nationales, euh, par exemple, si vous avez à prendre en considération des points de vente physiques dans votre stratégie, euh, il est indispensable de garder en tête cet unique chiffre. Que j'ai en avant, c'est le fait que 73% de vos consommateurs achètent en ligne et en magasin, et ça en fait des, des consommateurs multicanaux. Et c'est de ce constat euh, que vous pouvez construire votre stratégie omnicanal, à savoir une approche similaire entre le digital et le physique, afin d'harmoniser vos politiques commerciales, votre notion de service ou avantage client, et surtout impliquer les canaux de distribution dans votre réussite à venir. Donc votre site internet, mais aussi les magasins physiques. La réalité des chiffres. Euh, derrière la stratégie, elle est assez frappante. Hein. Les clients de Nikano dépensent 7 fois plus que les clients qui vont uniquement en ligne. Et le panier moyen d'un consommateur qui a préparé son achat en magasin au préalable sur Internet, c'est jusqu'à 3 fois plus important. Donc, c'est vraiment tout à y gagner. En tout cas, nous, c'est notre conviction euh, que de privilégier une stratégie où on réunit les deux, en fait. Et l'idée euh, Et l'idée, c'est que on a un autre point important à souligner, à mettre en avant, c'est la fidélité d'un client omnicanal et ça, c'est sûr que on en a tous besoin. Et les enseignes auront d'autant plus gagnantes à privilégier cette stratégie parce que ça va leur permettre d'aligner ces, ces, ces, ces deux canaux et de renforcer euh, bah, l'attachement à la marque et, et gagner en fidélisation. Cependant, euh, si les consommateurs qui dépensent plus et sont plus fidèles bah, sont aussi nécessairement les plus difficiles à atteindre hein, et c'est principalement lié à la complexité du parcours d'achat online et offline du consommateur. Euh, en fait, au fur et à mesure du développement d'Internet, avant c'était euh, juste un comparateur de prix qui s'est transformé maintenant en un outil qui permet de tout comparer ou presque, hein, les avis, les spécificités d'un produit, etc. Et ça clairement dans, ça se reflète clairement dans l'évolution du comportement d'achat des consommateurs. Donc, en fait, désormais, euh, c'est confirmé par des études scientifiques, par ailleurs, hein, euh, que l'acte d'achat d'un consommateur, il n'est plus du tout linéaire. Et toutes les interactions qu'on va pouvoir avoir entre la découverte du besoin et son acte d'achat, in fine, ça va être influencé par tout ce qui l'entoure, et notamment, évidemment, son expérience digitale. Mais évidemment qu'on passe une grosse partie de nos journées avec notre téléphone dans la main, donc euh, il est évident que c'est à prendre en compte. Mais quand les consommateurs sont en phase d'exploration et d'évaluation dans ce qu'on appelle, alors scientifiquement, ça s'appelle le messy middle, c'est en fait juste cette grosse bulle jaune que vous voyez sur et ce bazar entre ce qui se passe entre le moment où vous vous, vous dites « tiens, j'achète très bien ça » et fait faites vraiment l'acheter, euh, ça, c'est en fait des euh, sentiments qui peuvent façonner un comportement d'achat et qui déterminent pourquoi les consommateurs vont choisir ce produit plutôt que celui de votre concurrent, votre produit plutôt que celui de votre concurrent et en fait il existe plusieurs centaines de ces biais et euh, évidemment je, je, je pourrais vous en citer quelques-uns juste pour se dire que ça se traduit vraiment dans des stratégies digitales, euh, par exemple il y a le fait d'ajouter une, une description des spécifications Spécification, pardon, clé d'un produit, ce qui peut simplifier la décision d'achat. Par assez logique, mais néanmoins euh, extrêmement vrai. Plus on va devoir attendre longtemps un produit, plus la proposition s'affaiblit. Par ailleurs, euh, ensuite, un grand basique, mais quand même toujours d'actualité, les recommandations et les avis des autres consommateurs, qui peut s'avérer extrêmement persuasif. Euh, Au-delà de ça, on a aussi l'influence d'un expert ou d'une source fiable, qui peut être absolument décisif. Euh, le stock aussi, ou la disponibilité d'un produit, qui plus ça s'amenuit, plus ça devient désirable. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de la PS5 dernièrement, mais il paraît que c'est un vrai sujet pour les fans. Et enfin, le, le fait d'offrir un cadeau avec le produit acheté, même sans rapport entre eux, ça peut constituer un puissant facteur de motivation. Du coup, euh, ces points, vous allez me dire, si on revient à nos consommateurs omnicanaux pourquoi sont-ils si difficile à atteindre par rapport à des consommateurs ayant des parcours d'achat plus traditionnels En fait, la réponse, même si elle peut paraître évidente, il y a quand même quatre facteurs majeurs à prendre en considération. Euh, la moyenne du nombre d'interactions digitales, vous verrez Christophe reviendra dessus, c'est lié à une forme de publicité ou in autre qui va nous arriver avant d'effectuer un achat. Elle est de l'ordre de plusieurs centaines et le consommateur mobile est ultra sollicité. Le consommateur qui fait une recherche sur Internet va plus de sept fois sur 10 se rendre dans un magasin le jour même. Donc, à quoi est-ce qu'il s'attend à retrouver la même expérience d'achat promise sur Internet Le même prix, la même disponibilité, le même niveau de service, et j'en passe. D'ailleurs, du coup, 75% des visites en magasin sont influencées par le digital. Donc, manifestement, ces stratégies digitales, elles ont un rôle à jouer dans le succès de vos magasins, et c'est ce à quoi nous croyons euh, assez fortement avec Inib. Et puis, pour finir, le nombre d'écrans connectés qui augmente par personne chaque année, ça rend l'information davantage accessible et notre devoir de qualité d'expérience utilisateur encore plus important. Pardon. Du coup, vous avez le droit de me poser une question. Comment est-ce que Google peut nous aider dans tout ça et comment Google peut aider entreprise, votre entreprise à trouver des nouveaux clients, à capter l'attention de ses consommateurs et les internautes toujours plus volatiles Et bien sûr... Aussi, être capable de mesurer avec précision l'impact d'un investissement, et là, en l'occurrence, de budget marketing sur votre business ou votre croissance de chiffre d'affaires. Euh, en général, pour pouvoir répondre à cette question, on partage souvent avec nos clients ce que c'est Google. Il faut dire que ce pas toujours si simple. Euh, concrètement, la mission de Google, à la base, c'est d'organiser l'information à l'échelle mondiale pour la rendre utile et accessible à tous. Bon, une fois que j'ai dit ça, euh, c'est beaucoup plus complet, l'idée, c'est de se dire que nous, on a un écosystème de sept produits que vous voyez à l'écran, que vous connaissez certainement. C'est la barre de recherche Google, bien sûr, YouTube, Google Maps, Gmail, le navigateur Chrome, Android, hein, ou Play Store, ou vous téléchargez vos applications si vous n'avez pas un iPhone. En fait, c'est une entreprise de tech, une entreprise de technologie qui a développé un système d'algorithme qui s'appelle le machine learning, basé sur la technologie du machine learning, qui est un dérivé de l'intelligence art artificielle. Et l'idée, c'est que cet algorithme, il comprend, il reconnaît l'utilisation que vous faites chaque jour. Donc, l'utilisation que font vos clients, les consommateurs, les internautes de vos produits. Et ça, leur, ça permet d'analyser leur profil et de savoir précisément où est-ce qu'ils en sont dans ce processus d'achat. Donc, si on revient à ce qui nous anime aujourd'hui, la question fondamentale de où et comment dépenser votre budget marketing pour être certain d'obtenir un maximum de performance pour votre entreprise, la réponse qu'on que nous vous formulez, c'est ce qui est important pour vous c'est de vous assurer que vous misez sur les bonnes tendances de consommation là où les français, donc vos clients sont bien présents et avec une facilité de consommation importante dans un univers qui n'est pas invasif. Et l'autre partie la plus importante, c'est bien sûr la pertinence de l'audience que vous allez adresser est-ce que la personne qui va visualiser ma publicité va être diffusée, à une personne susceptible vraiment d'acheter prochainement ce type de produit ou qui s'intéresser à tel ou tel service plus précisément, dans le contexte de ce webinaire, donc Christophe après moi y reviendra, euh, mais les différentes solutions que vous pouvez déployer afin d'attirer davantage de clients dans vos anciennes physiques grâce à du digital et de pouvoir mesurer cet impact par magasin. Donc sur nos quatre produits phares, nous, en hein, ce qui nous concerne, on a des spécificités produits qui permettent d'activer euh, le fameux machine learning dont je parlais juste avant avec comme ambition principale d'accroître le trafic en magasin, de tirer de la performance de vos campagnes digitales et de mesurer avec précision afin de pouvoir échanger sur le retour sur investissement de ces campagnes. Donc, un dernier message que je vous passe avant de, avant de passer la main, c'est ce qui est assez simple et assez efficace, mais c'est de penser à bien tenir à jour ces fiches magasins, euh, certainement aussi à travers l'accompagnement de une lead parce que c'est nécessaire de trouver, de convaincre de l'impact de ces informations. Il y a quelques statistiques sur l'impact que peut avoir le fait d'ajouter des photos, des informations qui sont justes, etc. Christophe y reviendra, mais on a aussi beaucoup changé les choses grâce à l'évolution de la crise sanitaire. Et ça, ça paraît être extrêmement fort pour être sûr qu'on puisse anticiper cette réouverture des magasins et des points de vente ce samedi et pouvoir en tirer un maximum pour vos enseignants. Voilà, pour conclure, euh, je vais, avant de passer la parole à, à Christophe, euh, et s'assurer, pour s'assurer que vous réussissez votre stratégie omnicanal en 2021, euh, que vous soyez un géant de votre catégorie ou alors une marque challenger, hein, l'approche est la même. C'est s'assurer de la présence de votre marque pour que la visibilité de votre produit ou votre service soit stratégiquement optimale pendant que vos clients potentiels effectuent leurs recherches. Il s'agit aussi de combler l'écart entre le facteur déclencheur et l'achat pour que vos clients existants et potentiels soient exposés le moins longtemps possible aux marques concurrentes. Et enfin, certainement le plus important, c'est d'appliquer ou pas des principes de science, de comportement qu'on vient de voir, mais de façon intelligente et responsable pour que la proposition de valeur que vous ayez elle soit la plus attrayante possible lorsque les consommateurs évaluent différentes possibilités d'achat. Euh, voilà, ce sera la fin de cette première partie pour moi. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai passé la parole à Christophe. Euh, et au, Du moins, est-ce que ça vous a intéressé ou convaincu Et puis, si vous avez des points ou des questions, n'hésitez pas à contacter une Lead, euh, qui est notre partenaire et avec qui on travaille au quotidien sur, euh, sur vos sujets. Merci beaucoup. Et donc, je reprends à partir. Okay, ah. Ah, donc, donc comme l'avait dit euh, Clara au début, moi donc euh, je travaille avec ma chaîne lead euh, en tant que euh, compte Manager et donc euh, je m'occupe des, des stratégies euh, digitales de, de nombreux de, de nos clients pour, euh, pour les aider à atteindre leur, leur objectif. Donc, comme l'a pu le dire Caroline auparavant, le parcours client c'est un chemin multi-touch qui est il y a énormément d'interactions, comme on a pu le dire jusqu'à 900 interactions en moyenne avant l'acte d'achat. Donc, ce parcours multi-touch, il est à la fois online, comme on l'a vu avec le search, le display, le shopping, YouTube, mais également sur, sur maps ou Waze. Il y a énormément de de différents points de contact possibles, mais aussi en offline. Donc avec la télévision, les, les, les quotidiens papier, la radio, mais aussi en magasin comme le, le disait Caroline où l'expérience est aussi importante à la fin d'être le parcours client entre le offline et le online. Donc c'est vraiment important d'être présent tout au long du parcours d'achat. Parce que si vous l'êtes pas, ben vos concurrents euh, le seront. Et on est énormément sollicité euh, par de nombreuses marques euh, aujourd'hui, hein, que ce soit ben, en online ou en offline. Et donc, c'est vraiment important euh, d'être présent tout au long euh, de ce parcours d'achat. Et même s'il est très fragmenté, et, et difficile à être toujours bien, bien présent. Donc c'est ça, c'est est difficile d'y être bien présent parce que c'est un environnement complexe et évolutif qu'on doit maîtriser et l'année 2020 a été particulièrement évolutive avec tous les, les nouveaux enjeux qu'on a connus avec, avec cette crise sanitaire. Mais donc c'est important de bien maîtriser l'environnement global et homogénéiser aussi tout le, le parcours. Donc dans l'enjeu en tant que marque, c'est de proposer une expérience de marque qui est homogène sur l'ensemble des canaux donc, euh, que ce soit ben, sur les réseaux sociaux, euh, sur de la publicité télé, dans le search, sur votre site Internet, donc au de l'affichage, mais aussi le service client et le point de vente, où c'est important de, de conserver une bonne expérience utilisateur, parce qu'on l'a dit Caroline, donc on, les, euh, les stratégies initiales vont nous permettre d'acquérir de nouveaux clients, mais c'est aussi important de fidéliser les clients, comme on l'a vu avec les clients là. Omnicano qui euh, consomme beaucoup plus, et donc la fidélisation euh, client est, est aussi importante euh, au cours de, de ce parcours. Donc comme je le disais, c'est important d'être présent à tous les moments clés euh, donc du parcours d'achat, et donc aussi de, ben, de générer du trafic qualifié, des contacts ben, à vos points de vente en local, parce que l'objectif avant tout pour vos points de vente c'est de vente, c'est de remplir les objectifs business, donc c'est important d'offrir un, un écosystème qui est cohérent pour, pour l'utilisateur, afin de, de pouvoir atteindre vos objectifs business. Donc pour cela, on a une communication qui peut être granulaire et qu'on doit faire bah, évoluer et parfois dans l'urgence. Hein. On a tous été surpris, personne n'aurait prédit au premier de l'an qu'on allait passer une année comme celle-ci en 2020. Et donc c'est important du coup de savoir bah, adapter nos messages, les messages donc avec les offres commerciales. mais aussi une adaptation bah, au local et suivant le canal de communication même si je parlais d'homogénéité, mais donc chaque canal de communication a aussi son propre objectif et c'est important d'adapter les messages. Essayer d'anticiper au mieux. Donc c'est pas, comme j'ai pu le dire, c'est pas toujours simple. Mais donc avec un en planifiant un calendrier commercial, les leviers à activer, l'image de marque. Donc de quelle manière on va communiquer et à quel moment, plus on anticipe, plus on est préparé. Et donc, mieux on se prépare et mieux forcément on va pouvoir offrir une expérience plus, plus pertinente et agréable à l'utilisateur. Et donc, bah, s'adapter, ouais, hein. donc une nécessité de flexibilité pour réagir et s'adapter à une nouvelle situa situation et forcément, hein, qui est hein, malheureusement l'exemple parfait, c'est 2020. Mais donc, c'est vraiment euh, pouvoir adapter, anticiper, c'est vraiment euh, prioritaire pour pouvoir répondre à l'objectif business parce que le monde est, est extrêmement mouvant et donc cette année, ouais, nous a apporter énormément de, de nouveaux challenges et donc euh, il a fallu euh, réagir et donc euh, essayer de réagir rapidement pour pouvoir euh, continuer d'offrir euh, une bonne expérience euh, aux utilisateurs. Donc chaque levier a son objectif, c'est aussi à prendre en compte quand je parle de calendrier commercial de prise de parole, c'est euh, forcément sur, le mot sur Google, sur euh, le search, en moteur de recherche on répond à un besoin donc c'est pertinent euh, d'y être euh, tout au long de l'année car tout au long de l'année bah, des internautes vont être euh, Intéressés par euh, vos produits ou services. On a les réseaux sociaux qui offrent, euh, et qui peuvent offrir une belle visibilité, mais aussi de l'interaction, parce que les réseaux sociaux sont également devenus un euh, SAV en ligne. Donc, euh, il y a, comme Caroline parlait également des avis, donc il y a beaucoup d'avis qui sont déposés sur les réseaux sociaux, mais également bah, sur les fiches GMB. Donc, c'est important aussi de prendre en compte euh, le retour des, des clients. On a le mass media, donc avec euh, la TV qui a toujours euh, un gros impact hein, sur, euh, sur les sur les clients, mais aussi YouTube, comme l'indiquait Caroline, qui est devenu vraiment, vraiment aussi un mass-média avec une énorme utilisation des, et une énorme adoption des Français sur, sur ce canal. Donc, c'est aussi important de, de communiquer dessus, parce qu'il y, y a une énorme cible qui est présente. Et on a également ouais, ben le, le display qui va nous permettre d'engager ou de réengager. Donc, comme on le voyait, avec ben, les, les 900 touchpoints avant-achat, donc il y a énormément de de manière d'être de, présent pour toucher son sa clientèle et bien comprendre que chaque levier a son objectif. Et donc, il y a des leviers qui vont être plus notoriété et de, des leviers qui vont être plus pour la conversion. Et c'est important d'être présent tout, tout du long du parcours d'achat. Donc, comme on a déjà pu le dire, c'est ça, la stratégie elle, elle est en évolution constante hein, et encore plus avec 2020. Comme on l'a vu, donc avec le développement du, du click and collect, qui est, est devenu un sujet euh, presque presque national. Hein, le, le gouvernement euh, lui-même nous en parle tout le temps. Mais donc euh, aussi avec euh, les drives qui puissent être piétons en centre-ville, mais euh, aussi euh, donc euh, l'adaptation des différentes enseignes pour euh, mettre en place euh, des drives quand les, les magasins euh, sont fermés. Et aussi également bah, les circuits courts avec euh, la production locale, le made in France, qui depuis quelques années bah, revient et euh, les, les circuits courts et la production locale là, avec cette année 2020 ont encore pris euh, un nouvel essor et, et une ampleur euh, encore plus importante. Donc c'est aussi important de communiquer euh, sur ce qu'on euh, <coughs> qu fait bien et sur ce qui va répondre euh, à la de, bah, aux besoins et à la demande de, de la clientèle. Donc au niveau de la communication bah, digitale locale, les leviers actifs en priorité, hein, en 2020, c'est ça on a fallu pas mal s'adapter mais donc comme l'a, la montré Karine c'est ça avec les profils Google My Business on le fait tous hein, rechercher un magasin sur Google pour voir les horaires ou avoir l'adresse et c'est important d'avoir les, les différentes informations mises à jour donc, et, et je vais en revenir après mais c'est ça sur les fiches My Business Google a énormément développé ben, les différents services de communication et d'information qu'on peut apporter à, à l'internaute et donc c'est important de, de, bien, de bien les renseigner. Donc, aussi adapter euh, les campagnes locales. Donc, euh, <coughs> avec euh, Meet, donc on, peut, on déploie euh, des campagnes locales euh, sur, euh, sur l'ensemble des, des points de vente euh, de manière assez rapide et que ce soit donc, euh, en search sur Google, mais sur les réseaux sociaux qui peuvent être Facebook ou Instagram, sur YouTube, sur, euh, sur Bing aussi avec Microsoft advertising ou, ou sur Waze qui est euh, aussi quand même assez pertinent pour euh, mettre en avant les, les points de vente. C'est important d'adapter euh, le message et euh, d'indiquer justement aussi aux clients si, euh, les différentes possibilités qu'ils vont avoir s'ils si, euh, ne peuvent plus venir en magasin mais qu'ils peuvent commander euh, en ligne. Donc euh, toujours, euh, quand on met là, rassurer euh, les clients et prendre la parole donc, euh, à la fois sur le site web, le blog, bah, emailing, newsletter pour euh, leur indiquer euh, les dernières infos. C'est important de, de communiquer pour rassurer les clients et euh, leur dire aussi que... Euh, on est toujours là pour eux quand ils en ont besoin. Et comme je disais, avec aussi bah, les réseaux sociaux, où on a des échanges hein, qui sont en temps réel avec, euh, avec les, les internautes. Et donc, bah, idem hein, sur la fiche Google My Business, où justement, on a les infos et les avis. Donc, c'est important hein, d'indiquer tout cela. Donc, comme je vous disais, la fiche Google My Business des établissements est vraiment importante parce que bon, c'est le premier truc qu'on fait euh, pour beaucoup. Euh, on prend le téléphone et on fait sa recherche euh, immédiatement et avec la fiche Google My Business, on a énormément d'informations. Donc c'est important de fournir la bonne information au bon moment. Donc comme le disait Caroline, avec l'ensemble déjà des, des informations de base, donc comme vous pouvez voir la liste, à, à remplir. Mais également aussi, il y a eu énormément de nouveaux services euh, disponibles, d'informations proposées par, euh, par Google en cette année 2020. Donc à la fois pour euh, mettre à jour les horaires d'ouverture pour les magasins, donc suivant... Euh, les, les fermetures qu'il y a pu y avoir, euh, plus ou moins ponctuelles. Donc, on peut aussi indiquer si un magasin est fermé temporairement et expliquer, euh, donc, euh, aux clients euh, pourquoi euh, bah, les, les horaires ont changé ou ce qui, est, ce qui est disponible. Et on a également tous les services qui peuvent être euh, mis à disponibilité. Donc, pour dire que le magasin, on ne peut pas y rentrer, il n'accueille plus le public, mais euh, la vente à emporter, le cliquant de collecte tout le drive euh, est disponible. Et également aussi, il y a tous les services euh, d'un point de vue. Euh, santé qui sont mis en avant pour dire justement si on accueille des personnes en magasin, on peut indiquer le nombre de personnes qu'on accueille maximum par magasin. Donc c'est des informations qui permettent de rassurer aussi l'internaute et de lui donner la bonne information et éviter justement, quand on parlait d'expérience client, qu'il se rende en magasin et qu'il n'ait pas justement les mêmes informations qu'il a pu retrouver juste avant sur son téléphone et avoir une expérience qui soit déceptive. Donc, pour un des gros sujets aussi de, de cette année de fin 2020, et euh, Caroline l'a déjà mis en avant, c'est le click and collect, donc une tendance qui était déjà durable avant avant cette année, mais qui s'est énormément accentuée euh, cette année avec euh, donc forcément la fermeture des magasins. Donc, votre site et votre page va ben, jamais c'est votre première vitrine euh, sur euh, sur Internet, et euh, avec une accélération de la digitalisation, forcément, on va les internautes font de plus en plus de recherches. Et donc c'est important de valoriser les services proposés euh, aux clients, que ce soit des rendez-vous en magasin, mais justement si c'est un click and collect, si c'est un, un retrait, un drive, comment c'est possible Et c'est important de savoir que bah, 47% des clients euh, qui utilisent bah, le click and collect, c'est pour éviter euh, les frais de livraison. Quand le magasin euh, est proche et qu'on peut y passer euh, en allant ou en rentrant du boulot au week-end, bah, c'est vrai que c'est pertinent euh, de passer récupérer un produit qu'on qu souhaite, euh, qu souhaite avoir. 44% des clients, c'est aussi pour gagner du temps en magasin, pour éviter euh, donc de devoir euh, faire la queue à la caisse ou, ou aller chercher le produit en rien. Également 38% bah, pour s'assurer de la présence en stock des produits. Donc, euh, quand on fait une commande max bah, quelqu'un de collecte, c'est important ouais, que sur le site, les, pro, les, les stocks soient bien référencés pour éviter euh, d'avoir une expérience bah, déceptive pour, pour l'internaute. Et euh, comme ça, on peut acheter et pouvoir bah, récupérer euh, son produit. Et donc il y a quand même ouais, 30 38% également, c'est pour récupérer le produit dans la journée. Donc les, pour l'expérience utilisateur, la logistique est aussi quelque chose qui est très important, parce que donc ouais, 38% pour récupérer le produit en journée, c'est-à-dire qu'ils comptent passer la commande donc en début de journée et pouvoir aller la récupérer quelques heures plus tard. Donc c'est aussi dans l'expérience utilisateur, offrir une, ben, une, une logistique qui leur permet de, de répondre à leurs demandes et à leurs besoins. Donc, pour continuer sur euh, les campagnes locales, euh, notre cœur de métier euh, chez nous aussi, c'est bah, ne pas passer euh, à clé d'opportunités business. Donc, comme j'ai pu le dire sur les, les campagnes search, bah, c'est important d'être présent lorsqu'un internaute, bah, mais aussi avec les fiches GMB, euh, recherche euh, vos biens ou vos services. Donc, c'est important d'être présent et d'offrir la bonne information euh, à l'internaute. Donc, avec la géolocalisation euh, aussi pour un ciblage fin et donc, c'est pertinent de renvoyer euh, la personne vers un magasin qui est proche de, de chez elle et elles n'ont pas forcément la renvoyer <coughs> sur la home ou ensuite elle doit sur le stand locateur pour ensuite aller sur le magasin et savoir si le produit est en stock pour pouvoir la récupérer. Donc c'est important d'essayer de, de supprimer les, les, les frictions qu'il peut y avoir dans le parcours d'achat vu que celui-ci est, est très long. Donc comme on disait, comme j'ai pu le dire aussi, le message pertinent pour répondre aux requêtes, donc forcément avec une requête locale on s'attend aussi à des résultats donc euh, locaux, et donc c'est important bah, d'offrir, euh, comme je disais dans l'expérience utilisateur, de répondre vraiment à leurs requêtes, et avec euh, des campagnes locales, nous c'est l'objectif c'est de bien répondre justement aux, aux internautes avec euh, leurs besoins locaux, et donc également continuer bah, à préparer euh, les campagnes de temps fort, comme on le disait avec le calendrier commercial, même si euh, c'est vrai qu'il y, y a eu pas mal de, de problématiques qui n'étaient pas forcément prévues cette année, mais c'est important quand même de toujours communiquer et d'être présent. Et justement, l'anticipation va nous permettre de pouvoir être bien pertinent et répondre et pouvoir quand même communiquer sur le calendrier commercial. Et donc, comme je l'ai dit, c'est ça être bien présent lorsqu'un intervient dans la recherche au bien ou service parce que vos concurrents, ils vont être présents. Donc, c'est important de l'être également. Et parce que de toute façon, si vous ne communiquez pas, vos concurrents, eux, ils vont communiquer. Et donc, comme je disais, pour adapter bah, les campagnes locales, et là, on a un panel un peu d'annonces euh, où on a essayé d'être réactif avec justement les, les réseaux qu'on accompagne donc pour s'adapter aux changements et donc euh, pour pouvoir mettre en avant le click and collect où les projets sont toujours possibles sur de l'immobilier par exemple ou avec la compagnie des familles justement. Donc euh, avec le déconfinement et donc euh, les sorties bah, d'école ou de crèche et à part parce que bon, il y a eu pas mal de problématiques entre bah, la fermeture des écoles mais la réouverture, mais certaines personnes ne pouvaient pas de, bah, devaient aussi reprendre le travail, et donc c'est important de pouvoir être présent à ce moment là et d'indiquer euh, ces informations donc euh, aux internautes et, et aux clients euh, qui le sont déjà. Avec bah, la technologie d'Inid, on peut rapidement justement adapter les campagnes locales avec bah, une création et un déploiement de campagnes digitales personnalisées et géolocalisées. Donc nous, avec donc, votre base de données de points de vente, on va pouvoir euh, rapidement déployer des, des annonces publicitaires <coughs> pardon, sur les différents, euh, les différents canaux euh, digitaux. Donc, euh, que ce soit les différents leviers de, de Google, hein, avec le shopping, de l'ads, le display, YouTube, mais aussi euh, avec euh, Waze pour, euh, pour une visibilité sur, sur l'application et aussi sur, sur les réseaux sociaux pour pouvoir déployer rapidement des campagnes par magasin, donc sur leur zone de 10 et qui puissent être personnalisées. Et donc, tout ça forcément avec un reporting en temps réel, à la fois pour la tête de réseau, mais aussi pour l'ensemble des points de vente, pour connaître les performances des campagnes. Et donc, toujours la mesure des performances bah, des campagnes nous permet aussi d'améliorer euh, les, les campagnes, aussi avec euh, l'algorithme qui nous permet de Google ou, ou d'autres qui nous permettent d'améliorer les performances des campagnes. Et euh, plus on a de données, plus on apprend, plus on apprend, bah, plus on peut être euh, pertinent. Et donc, ensuite, on a bien sûr la technologie, mais il y a aussi euh, l'humain qui est important. Et donc, bah, pour accompagner les, les réseaux, c'est un partenariat euh, pour la digitalisation et donc c'est important d'animer aussi euh, par la formation. Donc on fait des animations euh, en fil rouge avec bah, des présentations de la plateforme. Du coup, beaucoup de webinaires euh, en 2020, parce qu'on l'a encore, mais c'est vrai que ça s'est encore plus développé. Et donc aussi des animations bah, sur les newsletters pour pouvoir bah, expliquer aussi euh, la pertinence d'être présent euh, sur, euh, sur, tel, sur tel levier. Et quoi attendre aussi de, de chaque levier, comme on l'a vu, avec euh, les objectifs sont différents entre les leviers. Donc c'est important de prendre en compte dans, dans une campagne, dans une stratégie euh, digitale et même dans une stratégie commerciale ou globale. Et donc aussi un accompagnement euh, donc des points de vente avec euh, bah, des démos, des, des tutoriels et des mails aussi individuels de suivi de campagne justement par rapport aux activations qui peuvent être mises en place et avec des bilans statistiques pour les aider à comprendre et la pertinence de ces campagnes. Et également bah, un coaching digital, donc avec un accompagnement individuel dans l'activation des campagnes locales qui est réalisé euh, par nos équipes et également avec euh, sav euh, par mail disponible sur l'interface. Et euh, bien sûr, des, une fois aux questions parce qu'il y a toujours beaucoup euh, d'interrogations pour les points de vente qui, euh, malgré l'accélération de la digitalisation en 2020, ne, ce n'est pas leur cœur de métier, donc c'est important qu'on soit présent euh, pour les accompagner. Voilà pour, pour une partie. Je vais, je vais redonner la main à Caroline de la compagnie des familles maintenant pour, pour terminer. Alors, Caroline, euh, je vais... ...le son et la oh. vidéo. C'est bon ah. Oui, c'est bon. Et moi, je vais partager mon écran pour que vous puissiez... Voilà présenter le... euh, ah. j'ai juste envie d'ajouter pour le coup euh, sur la partie euh, la, la dernière partie évoquée par christophe que c'est vraiment alors c'est mon cheval de bataille et, et j'y participe en tout cas c'est un, un de mes missions euh, chez mid on a constaté euh, cette année en particulier au sein de, des réseaux l'accompagnement enfin la digitalisation et l'accompagnement de la tête de réseau euh, auprès des, des points de vente en local c'était euh, facteur de succès dans le déploiement de, de nouveaux outils ou de nouveaux canaux digitaux pour la communication, par exemple. Et c'était aussi euh, facteur de satisfaction. C'est-à-dire que les, ce que remontent les franchisés euh, ou les points de vente, c'est qu'ils apprécient énormément euh, le soutien de leur réseau dans des périodes qui sont très déstabilisantes comme, euh, comme celle qu'on a vécue cette année. Euh, et donc l'accompagnement, alors nous on le fait en tant que, en tant que partenaire, bien évidemment. Euh, et on contribue à un plan d'animation, de formation, de digitalisation, mais c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut accentuer puisque les points de vente se sont retrouvés là tout d'un coup pour certains à devoir manier des outils et des concepts euh, sur le digital qu'ils maîtrisent absolument pas euh, dans la mesure où ce c'est pas leur métier. Voilà, je, je voulais remettre un petit peu un, un, petit, un petit point là-dessus. Nous, nous, on a de l'expertise technologique, enfin, la technologie et l'expertise du marketing digital. Euh, et on constate au quotidien que l'accompagnement c'est quand même euh, de la tête de réseau avant tout et de la nôtre en tant que partenaire c'est ce qui assure euh, le, le, le, le succès de, du déploiement d'outils digitaux. Voilà pour la parenthèse. Euh, Caroline Oui merci Claire, oui effectivement mais j'aurai l'occasion de revenir sur euh, cette proximité puis la capacité d'adaptation euh, oui. euh, c'est aussi ce qu'attendent nos, nos clients, nos familles hein. euh, donc, la réactivité de la proximité, c'est ce qu'on attend aussi de nos partenaires. Et puis, j'aurai l'occasion de, de revenir mmh. dessus. Euh, Alors, est-ce que vous pouvez peut-être déjà quand même présenter votre réseau Avec plaisir. Donc, Caroline Biel, moi, je suis la responsable du réseau de la compagnie des familles, qui est finalement une histoire de famille, puisque ça a été créé il y a plus de 15 ans par mon mari, Laurent David, mmh. hein. Euh, confronté, comme beaucoup de familles actives, à la problématique de la garde d'enfants. Euh, donc, il a créé euh, la compagnie des familles pour proposer toute une palette de services euh, pour aider les familles à concilier euh, finalement la vie de tous les jours euh, avec le travail. Donc, euh, finalement, on accompagne les familles depuis la sortie de la maternité jusqu'à l'entrée au collège des plus grands à travers donc euh, des services de garde donc, euh, sont adaptés en fonction de l'âge et des besoins des enfants et des familles qui évoluent dans le temps. Donc ça va du babysitting occasionnel au babysitting régulier, de la sortie de crèche à la sortie d'école. Donc vraiment notre souci c'est c'est de répondre à tous les besoins de des familles et c'est en 2020 on a été il a fallu jongler euh, il a fallu effectivement adapter nos plannings hein, et on a pu s'appuyer sur euh, voilà, des intervenants euh, au top pour, euh, pour pouvoir répondre aux besoins des familles qui ont sans cesse évolué hein, euh, pendant les périodes de confinement, déconfinement, télétravail. Donc voilà, c'est notre quotidien. Très bien. Euh, alors comment vous pouvez peut-être nous expliquer comment vous fonctionnez en termes de communication Qu'est-ce que est-ce qu'il y a de la communication uniquement nationale Est-ce qu'il y a des choses qui se passent au niveau local comment, comment ça marche Alors effectivement, euh, on peut montrer. Donc on est un réseau maintenant d'une vingtaine d'agences. La première agence a ouvert il y a une dizaine d'années en franchise. Euh, et alors la tête de réseau, elle est responsable, j'allais dire finalement de la ligne éditoriale hein, de la compagnie des familles. On a une, de, depuis toujours, on a voulu une communication moderne, dynamique. On est dans la garde d'enfants, donc c'est quelque chose euh, de joyeux. Mais il faut aussi réassurer les parents. Hein. Euh, donc il faut que la communication soit aussi claire et transparente. Hein. Donc moi, au niveau national, je m'occupe quelque part de oui de cette euh, ce que j'appelle ligne éditoriale. Hein du contenu, mais après, il est très important que chaque agence puisse communiquer au niveau local, hein, puisque évidemment, les familles vont, vont chercher euh, bah, une garde d'enfants euh, proche de chez eux, et puis ça, ça les rassure aussi de savoir que l'agence est, est proche de chez eux. Euh... Ça, ça se passe sur quel, quel canot euh, alors, déjà à la base euh, c'est déjà au niveau de, bah, du site il faut que le site depuis toujours il a été aussi conçu pour que finalement on puisse avoir une communication digitale parce que dans il y a encore quand même euh, un bon tiers de notre business qui vient de toucher à oreille on est vraiment dans la réassurance et quand les familles sont contentes, on se le tuyau et on recommande la compagnie des familles à leurs proches mais euh, c'est vrai que encore dans le de la moitié des cas, les demandes de devis ou d'informations arrivent par le NET. Mmh. Donc, il faut qu'effectivement, déjà, le site Internet soit bien référencé et qu'après, localement, les campagnes euh, soient, euh, pour pas disperser le budget, hein, soit bien ciblées. Alors, nous, on a une activité plus extrêmement saisonnière. Il faut absolument qu'on soit présent, sur le net, encore une fois, auprès de nos familles qui sont actives. Donc, euh, vraiment, c'est les parents le soir sur leur canapé à 22h qui n'en qu peuvent plus, qui vont chercher garde d'enfants. Donc, euh, c'est vrai qu'avec bah, vos collègues, on a bien cerné des mots-clés. Et puis, moi, euh, je définis les campagnes mises à sont des agences. Et les agences, en fonction de leur budget, parce qu'on en a des grosses, des il faut… Parfois aussi, il y en a qui, qui coupent, parce qu'on le disait tout à l'heure, on parlait d'excellence logistique, nous, il faut que derrière, quand on a des parents qui nous appellent et qui nous manquent déjà une demande de devis, il faut qu'on soit réactif, Il faut qu'on les traite dans les 24 heures et qu'il faut que derrière que le service qu'on propose en termes de garde, il faut qu'on ait les capacités de proposer une intervenante qualifiée expérimentée qui seront en... capables de garder les enfants sur, sur les horaires souhaités. Donc, au Donc final, euh, selon les besoins de chaque agence, selon son budget, selon son, euh, les services qu'elle souhaite pousser ou son actualité, euh, il y a une activation de campagne, enfin de, de la communication, euh, oui. on va dire un peu autonome, enfin indépendante. Voilà, c'est ça. Donc nous au national on dé définit avec vous, avec les équipes in lead euh, les campagnes qui vont bien en termes de mots clés. Et après c'est vrai que la plateforme que vous proposez permet à chaque agence de pouvoir choisir son budget, sa période. Voilà. Et on a, vous avez montré une campagne, oui, sur Facebook. On a fait au moment du confinement, au mois de mai, une campagne aussi. Elles avaient la possibilité de l'activer pour, encore une fois, communiquer. Donc là, c'est aussi des sujets un peu touchy. Hein. Dans le fond, c'est moi qui fais la com, mais de pouvoir mettre à disposition euh, sur des moments clés comme ça. Voilà de pouvoir euh, voilà, communiquer, j'allais dire, en les bons termes, auprès de notre cible qui sont les familles actives. Et en termes de, vous avez des, des, des notions à, tra à transmettre des, des, en termes de génération de contacts sur les campagnes de communication Ce qui fonctionne mieux Est-ce que c'est les campagnes search Est-ce que c'est la communication sur Facebook alors, ouais, effectivement, c'est euh, il ouais, y, y a pas mal de disparités. Euh, on fait euh, ce qu'on appelle des campagnes display au niveau national. Alors, c'est plutôt pour que la marque, la compagnie des familles soit visible sur le net. Euh, ça, on sait que c'est. Voilà, pour que la marque soit présente sur le net. Après, c'est vrai que ce qui permet aussi, de, en passant par vous, par InLead, de pouvoir voir ce que génère chaque campagne locale par agence, de mesurer ce qu'on appelle les taux de conversion. Nous, pour nous, une conversion, c'est une demande de devis ou de contact qui arrive via, via le site. Mmh. Euh, et ça, très clairement, oui, euh, nous, alors on peut on peut donner des chiffres, je regardais euh, les taux de conversion, nous, on est entre 5 et 10%. Il y a une moyenne de 7, alors vraiment, c'est une moyenne. Donc, euh, sur le nombre de… ça veut dire que, voilà, entre moyenne, ça se transforme en deux nombres de devis. Hum. Avec des disparités selon les zones de chalandise, peut-être Oui, et un coup, Oui, alors évidemment, selon si c'est une plus ou moins grosse ville, une grosse ville comme Toulouse, hyper concurrentielle, on a vu d'ailleurs que sur cette rentrée, euh, ça nous a coûté plus cher. On sent que tout le monde a souffert et a mis du budget sur cette rentrée scolaire. Je parle dans mon, dans mon domaine d'activité qui est le service de mmh. la personne et en particulier de la garde d'enfants à domicile. C'est vrai qu'il ne faut pas se louper sur cette période de la rentrée scolaire. Mais on reste sur des, euh, alors pour certaines agences, ça peut paraître important, mais on reste sur euh, donc le coût par conversion euh, entre 10 et 20 euros. Finalement, si après nous, alors si après c'est notre job de transformer ces demandes de devis en clients, hein, euh, qui sont après, en plus nos clients, on les garde, si on fait bien notre job, on les garde longtemps. C'est euh, oui. qu'on les garde, c'est maintenant, au moins pour l'année la, scolaire et en moyenne, on les garde trois ans de plus donc, ça vaut, le coup. ça vaut le coup. La difficulté, c'est notamment sur les grandes villes où il y a beaucoup de concurrence, euh, voilà, d'émerger. Et puis après, à nous de faire notre job parce que les parents vont faire deux, trois demandes de devis. Après, il faut que chaque responsable d'agence soit professionnel et que par rapport justement à la communication sur notre site, on apporte cette demande claire, transparente oui. que les parents attendent. Et notamment, pardon, euh, notamment, euh, j'allais dire, en cette période de post-confinement, où nous, on est quand même dans un domaine où il faut rassurer. Il y a une partie psychologique hyper importante. On va confier ses enfants. Euh, donc, c'est vrai qu'en tant que spécialiste de la petite enfance, on a un vrai rôle à jouer. Et... Oui, c'était un peu ma question. Euh, euh, Est-ce que cette année, alors vous, vous êtes sur une communication déjà, déjà tout, tout, tout digitale oui. Enfin voilà, est-ce que vous avez constaté des changements euh, sur cette année en particulier Elle, Si j'entends bien, c'est principalement euh, lié au, à la réassurance que vous devez apporter euh, en termes de... En fait, ça nous conforte finalement dans la stratégie qu'on a depuis des années qui est essentiellement digitale, mais tout en étant à l'esprit que ce qu'on montre sur notre site, ce qu'on promet, on est capable de l'assurer euh, oui. en vrai. Oui. Euh, et c'est vrai que, aujourd'hui, sur un marché qui est encore dominé par le travail euh, dissimulé, le travail au noir, euh, finalement, enfin, pour les familles, elles ont tout intérêt à passer par des spécialistes comme spécialistes de la petite enfance, pour confier les enfants. Et on a su, et on a démontré en plus nos capacités d'adaptation, de réactivité dans cette année 2020 qui a été si compliquée. En fait, ça nous, ça nous, ouais, réassure. Et, euh, mais on sent, on continue à Caroline parler de la vidéo. On a, euh, on avait réalisé, alors c'était avant le confinement, des vidéos justement, ce que rien ne vaut le témoignage de nos intervenantes oui. ou même de nos responsables d'agence. Et c'est vrai que c'est un, un canal qu'on avait initié et qu'on va continuer ah, parce que on sent que c'est dans les les attentes. Ouais. Hein. Mm. Donc, on continue à innover là-dessus, alors que ce soit auprès de, de nos intervenants, puisqu'on fait beaucoup de, de, recrutement, de recrutement, auprès de nos familles et j'allais dire aussi euh, auprès de potentiels euh, franchisés, hein. pour des personnes qui auraient envie de se reconvertir, de retrouver du sens dans leur quotidien. Euh, encore une fois, euh, oui, le net, euh, c'est le principal canal, en tout cas, de, de contact sur le début. Donc, on soigne notre communication. Effectivement. Euh, et on est, on est ravis, enfin, pour le coup, ravis de, de, de vous accompagner, en tout cas, d'être partenaire de, de tout ça depuis, euh, depuis plusieurs mois maintenant. Et on a euh, encore un peu, on parle beaucoup de Google My Business. C'est ouais. vrai que nous, en tant qu'agence de service, on avait peut-être moins le réflexe de soigner notre page Google My Business plutôt qu'un magasin. Un commerce classique. Euh, euh, donc voilà c'est encore un axe d'amélioration de, de, de communication. Et, et effectivement en, en termes de réassurance, les, les avis clients sont maintenant indispensables au delà de, des horaires d'ouverture et des, des infos Oui, oui. Alors, ça, pareil, ça fait des années qu'on l'a et qu'on suit. Bien sûr, on fait des enquêtes qualité auprès de nos familles et que sur notre site Internet, on suit les avis clients. On ne le fait pas euh, en, encore suffisamment sur euh, Google My Business. Euh, et voilà, il faut qu'on le fasse. Et, et ça, il faut qu'on l'intègre parce qu'on a toujours peur. Il y a toujours des râleurs. Et puis, bah, on gère de l'humain, donc on n'est pas à l'abri euh, d'une problématique. Mais je pense que sinon, le fait de traiter aussi régulièrement les avis euh, reflète euh, le suivi de, de nos familles concernées qu au quotidien. C'est tout le sujet de la, de la complexité, euh, justement, euh, effectivement, de, de la gestion d'une image de marque euh, oui. à la bah, fois. Voilà. C'est exactement ce, ce que soulignait Caroline en, en début, au début euh, le bien aligner ce qui se passe euh, online et, euh, et dans la réalité. Oui. Et, euh, et donc, ces périodes de confinement, de télétravail, euh, bah voilà, ça nous pousse euh, à soigner et puis à travailler toutes ces facettes qui sont, qui sont nouvelles hein, quand même. Hein. Google My Business, euh, on n'en parle que depuis quelques mois pour des agents, en tout cas les agences de service. Hein. Mm. Mais c'est vrai que même quand vous cherchez un médecin maintenant, euh, vous, vous trouvez sur Google My Business, c'est des, des réflexes qu'on n'avait pas encore il y a quelques temps. Hein. Oui. Ouais. Mm. Très bien. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour le coup. Les personnes ne se manifestent. Euh, J'ai oublié de préciser qu'il y avait un chat euh, à, à droite de l'écran. Euh, si vous avez des questions avant qu'on clôture, bah, qu on, on a un tout petit peu dépassé. Euh, voilà, si vous avez des questions, on est disponible pour y répondre. Et puis, euh, sinon, quoi qu'il arrive, le, le replay de ce webinaire, vous va vous être envoyé par mail. Euh, et puis, bien entendu, on se tient disponible pour les questions qui arrivent après coup. N'hésitez pas à nous contacter. Euh, Christophe et Caroline, si vous pouvez remettre votre écran, juste pour euh, clôturer, dire au revoir. Merci à tous euh, d'avoir été présents pour suivre ce webinaire. Euh, merci à, de Caroline aussi d'avoir été présente avec nous. Merci de votre invitation. À bientôt Merci beaucoup à, à tous pour votre attention et puis à bientôt, j'espère. Ouais, merci. Très bonne merci. journée à bientôt et bonne réouverture de vos magasins. Au revoir. <rire> Au revoir. Merci.